La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 20. Je peux voir ta chaussette Non, c'est moi qui l'ai vu le premier. Pfff, certainement pas. Et ben même que si d'abord. Son jeune frère se précipite et les deux enfants se bousculent. La mère ne tarde pas à s'interposer, mais c'est après vous qu'elle en a. Léo, je vous prierai de bien vouloir laisser mes enfants tranquilles. Du calme les enfants. Ça c'est la meilleure. Elle laisse ses gosses courir partout et maintenant qu'ils se chamaillent, elle rejette la faute sur vous. Si vous lui dites qu'elle ferait mieux de consacrer plus de temps à l'éducation de ses enfants, dans ce cas, rendez-vous au paragraphe audio numéro 10. Vous laissez à nouveau courir, allez au 45